Alors, euh, par, ce, par mon intervention, je discute ni le transfert de la, de la compétence de la ville à la métropole, ça me paraît effectivement cohérent, notamment en termes d'équilibre de, des pouvoirs au sein du syndicat mixte. Et je ne discute pas non plus l'existence même du circuit, euh, il fait, il faut bien, entendu, il fait pardon, bien entendu partie du patrimoine local. Mais je souhaite tout de même questionner ses excès, comme je le fais régulièrement avec beaucoup d'autres sujets de notre société. Vous le savez, lorsque le bruit est trop répété et lorsqu'il nuit à la santé des humains, diverses enquêtes le montrent, le bruit est la première pollution subie par les Français. Or, en 2022, pas moins de 50 jours avec des courses ou des essais sont déjà annoncés sur les différents circuits et d'autres restent à confirmer. Et cette annonce ne parle pas des jours de privatisation des infrastructures. Par ailleurs, j'ai assisté à plusieurs reprises à des congrès se tenant dans le MM Arena qui a du mal à trouver des utilisateurs, comme on le sait, pour améliorer sa rentabilité. Et ça représente donc un coût assez élevé pour la collectivité. Or, j'ai constaté que le bruit venant du circuit venait régulièrement perturber les échanges, couvrant même parfois la parole des orateurs. Ce qui rend donc de fait l'infrastructure encore moins attractive. Le dernier exemple symbolique était le jour de la tenue des rencontres régionales pour la mobilité durable dont les échanges étaient mélangés au son des pots d'échappement du circuit voisin, pots d'échappement qui laissaient sortir une substance assez peu durable. Et donc diminuer le bruit du circuit permettrait probablement d'améliorer l'attractivité du M&M Arena, ce qui, au passage, diminuerait son coût pour notre collectivité. Alors, je me permets une suggestion que je livre à ceux qui nous représenteront au sein de la métropole, et donc au sein du syndicat mixte au nom de la métropole, puisque notre ville est un centre de spécialistes de l'acoustique, ne pourrions-nous pas demander au syndicat mixte du circuit des 24 heures de lancer une initiative visant à réduire les nuisances sonores liées aux utilisations du circuit, que ce soit pour les riverains immédiats ou même ceux qui sont plus loin Je constate par exemple régulièrement qu'on entend plus les motos du circuit que les oiseaux lorsqu'on se trouve dans le jardin des plantes, pourtant situé à 6 km de là. Ce travail pourrait d'ailleurs servir à réduire les nuisances sonores d'autres infrastructures routières, à commencer par la rocade autour de laquelle vivent des milliers de manceaux. Enfin, lorsque ce travail aura porté ses fruits, il est évident qu'il pourra s'exporter dans d'autres villes et un peu partout dans le monde, ce qui participerait largement de la notoriété autour de l'acoustique et de la notoriété positive de notre ville du Mans. Je vous remercie.